Alors, Zotero pour le droit, partie 1, importation de références, champs et style. Donc, pourquoi utiliser un logiciel de gestion euh, bibliographique? Comme vous le savez, euh, cela vous permet de créer votre propre base de données personnelle et hautement organisée. En plus, vous pouvez facilement changer de style de citation. Donc, très intéressant en droit, étant donné qu'il y a plusieurs styles qui existent et deux styles sont couramment utilisés aussi à la faculté. Euh, évidemment, vous pouvez générer automatiquement des notes de bas de page, des bibliographies. Ensuite, pourquoi on met de l'avant Zotero en droit? Euh, tout simplement, comme vous le savez, logiciel libre, facilité de prise en main. Donc, Ce sont vraiment des caractéristiques intéressantes pour vous. Euh, mais en plus, euh, les styles Luel et Megill ont été codés dans Zotero, contrairement à EndNote où il n'y a pas le style Megill. Donc, euh, très intéressant euh, pour euh, utiliser Zotero en droit. Mais, car il y a un mais, il y a toujours un mais. Donc, malgré tous ces, euh, ces avantages, euh, les, les styles qui ont été codés, Luel et Megill, euh, ce sont les styles euh, en lien avec la septième édition. Donc, comme vous le savez, nous sommes maintenant rendus à la neuvième édition pour ces deux styles. Donc, euh, ça amène euh, l'obligation de devoir parfois faire des corrections pour s'ajuster aux nouvelles éditions lorsqu'on entre l'information dans Zotero. Ensuite, euh, Zotero euh, n'est pas une baguette magique non plus. Okay? Donc, je m'explique euh, Zotero, c'est un logiciel, donc il utilise l'information que vous avez inscrite dans les champs. Euh, si vous avez fait des erreurs de frappe, si vous avez oublié de remplir un champ, euh, bien, ces oublis, ces erreurs vont apparaître dans les notes de votre page, dans la bibliographie. Zotero ne peut pas les corriger. Euh, c'est pourquoi il est important euh, de remplir les champs adéquatement ou, euh, enfin, pas « où, mais aussi de valider euh, l'information qui est ajoutée automatiquement pour chaque euh, référence. Donc, lorsque vous, euh, prenez, vous ajoutez d'une base de données euh, une référence, c'est important d'aller valider l'information biographique qui a été insérée dans votre bibliothèque. Pour limiter les erreurs, euh, mais aussi euh, réduire le nombre de modifications à à la fin à la main. Avant d'avoir cliqué sur le lien « Unlink citation ». Donc quels outils vous pouvez euh, utiliser euh, pour euh, vous aider à remplir euh, les champs euh, adéquatement dans Zotero. Donc vous avez euh, ici euh, vous avez la page de la bibliothèque, je vais juste diminuer la barre en bas ici, voilà. Donc euh, sur le site de la bibliothèque de droit vous avez dans la section euh, « Tous les guides en droit », le guide « Méthodologie euh, du droit et de la recherche ». Donc, si on va dans le guide maintenant, donc, euh, il y a deux des outils euh, qui peuvent vous aider à remplir les champs adéquatement dans Zotero. Euh, mais avant de présenter ces deux outils, je vais vous présenter les deux autres outils qui sont incontournables que vous devez utiliser, même en utilisant Zotero ce sont vos guides l'UL et McGill. Donc, euh, utiliser Zotero ne vous dispense pas de consulter vos guides, euh, non seulement parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'édition la, la, la, la plus récente qui a été codée, mais en plus, ce n'est pas tout qui a pu être codé. Donc, vous devez quand même travailler avec vos guides lorsque vous les avez sous la main, évidemment. Les deux autres outils, euh, d'abord... Ici, vous trouvez sur euh, « Télécharger le fichier son guide d'utilisation », vous trouvez le site Web où euh, les créateurs, là, les, les codeurs des styles, ont, euh, hébergent leur style ainsi que leur guide d'utilisation. Euh, évidemment, le style est aussi disponible dans le répertoire euh, de Zotero. Donc, euh, ici, vous avez euh, sur la page CSC, légal, donc ça a été euh, codé en, en CSL, le CSL. Euh, vous avez euh, le style et le guide utilisateur pour le style McGill, ainsi que euh, le style et le guide utilisateur pour le style Luel, dans les deux cas, la septième édition. Donc, si je vais consulter euh, la septième édition ici. Donc, vous voyez, vous avez euh, le guide qui est ici. Donc, euh, c'est celui de la septième édition. Alors, euh, vous avez un avant-propos, ensuite la table des matières. Donc, vous pouvez apercevoir là, euh, tous les guides, euh, qui sont euh, disponibles, tous les types de documents pardon, qui sont disponibles dans euh, ce guide d'utilisation, donc la plupart des, guides, des types de documents là, que vous retrouvez dans le lieu. Pas tous, par contre. Euh, vous avez ensuite ici la page là, des généralités, donc quelques commentaires sur l'utilisation euh, du guide, et euh, ici quelques remarques, là, je vous encouragerais fortement à les lire. Euh, ça vous explique pourquoi, des fois, vous devez mettre des points, des fois, non, pourquoi vous n'avez pas à mettre le quantième d'édition, par exemple. Donc, tout ce qui a été codé est expliqué ici. Ensuite, euh, vous retrouvez les différents types de documents. Donc, vous avez euh, ici « livres », donc c'est par ordre sur la table des matières. Donc, Qu'est-ce que vous retrouvez? Ce sont les champs. Dans quel ordre les champs vont apparaître quand vous allez générer une note de votre page? Euh, en quoi c'est utile de savoir, de connaître l'ordre d'apparition? En fait, euh, lorsque vous devez citer un document qui euh, n'est pas prévu pour euh, dans le guide UL, vous allez peut-être devoir choisir un autre type de document qui s'apparente euh, au niveau des informations ainsi que de l'ordre d'apparition des informations. Donc, ça peut vous être utile à, pour choisir un autre type de document. Euh, et aussi, euh, si jamais il euh, y, y a un type de document qui est dans l'UEL mais qui n'a bon, pas été codé, donc encore une fois, vous allez choisir quelque chose qui s'apparente. Euh, donc, évidemment, euh, le plus important, c'est de suivre là, euh, ce qui est prévu dans les guides. Personne ne va savoir si vous avez utilisé le bon type de document ou non dans Zotero. C'est vraiment entre Zotero et vous. Donc, si jamais vous avez à choisir un autre type de document, il n'y a pas de problème. Euh, ça, ça ne dérange rien, au fond. Euh, ensuite, euh, l'autre outil euh, qu'on a euh, construit euh, à partir de euh, ce guide CSL, euh, C'est le tableau « Styluel », dont on vous a euh, annoncé là, la création par courriel. Euh, il est disponible aussi, comme je vous disais, sur, euh, le disais, dans la section là, sur la page euh, « Outils pour la rédaction » dans le guide de méthodologie. Donc, vous avez ici euh, quelques... Euh, Consignes. Donc, évidemment, ça ne remplace pas les guides le guide L'UL, comme je vous l'ai dit, euh, je vous invite quand même à consulter le guide CSL. Et euh, en fait, ici, euh, ce qu'on a fait différent, on, on s'est vraiment basé sur le guide CSL, mais on vous a indiqué euh, des exemples, donc quoi remplir dans les différents champs. Euh, donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant euh, pour vous. Euh, dans la colonne des remarques, euh, le but de ces remarques-là, c'est minimiser les corrections apportées à la fin, à la main, euh, dans Word. Euh, donc, à vous de voir si vous voulez les, les utiliser ou non. Donc, euh, voilà pour le tableau style UL. On va y revenir euh, plus tard. Euh, donc, en fait, vous avez peut-être remarqué déjà, surtout si... Si vous avez déjà utilisé d'autres styles dans votre vie de citation, que les styles en droit sont un peu complexes, euh, dû aux, aux différents types de documents que, que nous utilisons. Euh, donc, évidemment, tout n'a pas pu être codé dans Zotero, même avec des nouvelles, des mises à jour, des nouvelles versions. Ça ne veut pas dire que euh, tous, les, tous les petits problèmes là, encourus vont être réglés, pourront être arrangés. Donc, c'est pour ça que des fois, on vous propose dans la colonne « remarque des petits arrangements. Donc, c'est des façons, euh, au fond, d'arranger l'information pour faire en sorte que vous ayez le moins possible de corrections à apporter à la fin euh, dans vos euh, notes de bas de page, dans votre biographie, dans Word. Euh, par contre, avant de commencer à, à faire plein d'arrangements, euh, je vous conseille de prendre le temps de vous poser les questions euh, suivantes. Est-ce que j'utilise toujours le même style? Donc, si oui, si vous utilisez toujours le style UL, euh, ben pas de problème. Vous pouvez permettre plusieurs arrangements. Euh, ça va toujours bien fonctionner. Par contre, si vous utilisez euh, deux styles aussi souvent l'un que l'autre, euh, dans ce cas, il serait peut-être préférable de limiter euh, vos interventions, les arrangements, euh, pour avoir moins de corrections à apporter à la fin. Parce que, évidemment, à chaque fois que vous bidouillez, que vous vous arrangez pour que, au fond, l'information sorte correctement pour un style, bien peut-être que quand vous allez passer à un autre style, si l'information ne doit pas être dans le même ordre ou ne doit pas apparaître, par exemple, bien là, elle va apparaître quand même parce qu'elle est inscrite dans Zotero. Donc, euh, peut-être que vous allez avoir beaucoup de corrections à apporter dans cet autre style. Donc, c'est pour ça que vous devez faire le pour et le contre. Et puis, honnêtement, c'est à la longue, à force de correction, que vous allez... Vraiment, savoir à quel point vous pouvez faire des petits arrangements, le nombre, selon vos habitudes là, de, de publication. Donc, euh, maintenant, quelles sont les particularités en droit pour euh, l'ajout de référence euh, dans Zotero? Euh, en droit, il y a peu d'ajouts automatisés possibles, contrairement à d'autres euh, domaines. Euh, étant donné que nos bases euh, de données québécoises et canadiennes en droit euh, ne sont pas compatibles avec Zotero. Euh, Jusqu'à maintenant, là, ils n'ont pas euh, rendu leur site compatible. Donc, euh, bon, deux choix s'offrent à vous, étant donné euh, cette situation. Euh, vous pouvez soit aller euh, dans une ressource compatible. Donc, vous trouvez un livre dans un index, dans une de, des bases de données qu'on qu vous montre à utiliser. Et euh, ensuite, vous dites, bon, je vais aller repérer ce livre-là dans Atrium pour pouvoir euh, importer ma référence. Euh, si on ne l'a pas acheté, vous pouvez aller dans WorldCat, dans Amazon, pour euh, importer la référence. Euh, pour les articles de revue, euh, l'option, c'est d'aller euh, sur le site de l'éditeur, donc si euh, l'article est disponible. Euh, une deuxième option, et qui est quand même... Très, très intéressante, selon moi, c'est d'utiliser la base de données Hine Online. Donc, vous savez, sur Hine Online il y a le Law Journal Library euh, qui euh, regroupe des milliers de revues. Donc, il y, en a, il y a des revues évidemment américaines, mais aussi canadiennes, québécoises qui sont sur Hine Online. Donc, euh, vous pourriez euh, télécharger là, vos euh, références d'articles de Hine Online. L'information bibliographique est quand même de bonne qualité. Évidemment, vous allez avoir des, petits, euh, des petites corrections à apporter. Là. Par exemple, souvent les titres, ben, tous les mots sont en majuscule, donc vous allez devoir là, faire cette correction-là euh, pour les titres en français. Euh, mais euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que le PDF suit presque toujours. Donc, automatiquement, votre PDF va être ajouté à votre référence. C'est assez rare là, que le PDF ne suit pas. Donc, euh, je vous conseille fortement d'utiliser online pour les articles. Sinon, la deuxième, euh, le, votre deuxième choix, si vous ne voulez pas trouver une ressource euh, compatible avec Zotero ou une autre ressource, eh bien, c'est de l'écrire à la main à l'aide de, de l'icône Nouveau document, donc le plus vert dans Zotero. Donc, nous allons procéder dès maintenant à l'ajout de quelques références automatisées. Donc, euh, allons maintenant dans, euh, on va ouvrir Zotero. Voilà. Donc, si on clique euh, sur, si on veut ouvrir, pardon, ajouter euh, des références, Donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit un ajout euh, manuel ou un ajout euh, automatisé. Donc, on va débuter avec des ajouts automatisés. Euh, donc, si on va sur la page de la bibliothèque de droit, Vous voyez ici euh, Canly. Donc, on va aller d'abord sur cani. Alors, on est chanceux. Euh, cani permet l'ajout automatisé pour les décisions. Donc, euh, ça, nous, euh, ça nous permet de... Évidemment, il y a des petits ajustements à apporter, mais on a quand même une partie de l'information qui est euh, intégrée automatiquement. Donc, si on veut ajouter la décision euh, à partir d'une référence neutre, par exemple la décision que je vous avais soumise dans les exercices préparatoires, donc 2016 QCCS 2158. Donc, vous l'avez ici, Uber Canada. Donc, si j'ouvre cette référence maintenant, vous voyez, euh, ici, euh, j'ai euh, mon extension. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps, le temps que la page charge au complet. Vous voyez, mon, mon extension, là, euh, Zotero, euh, s'est modifiée pour une petite balance. Donc, on voit très bien qu'il reconnaît que c'est une décision. Maintenant, je m'assure que ma bibliothèque Zotero est ouverte. Et euh, ensuite, je clique tout simplement, comme vous le savez, sur le connecteur pour l'ajouter à ma bibliothèque. Donc, vous voyez, il comprend que c'est une affaire. En plus, euh, le PDF a suivi, donc c'est super. Euh, vous pouvez toujours, euh, en faisant un clic droit, renommer le fichier à partir des métadonnées du parent pour donner un, un titre à votre PDF. Ensuite, euh, vous devez vous assurer ici que tout est rempli correctement là, pour pouvoir là, euh, faire, euh, faire vos citations par la suite. Donc, euh, « affaire, ça va. « Nom de l'affaire », donc le nom est entré ici. « Maintenant ». Quand je vous parlais de petits arrangements, le premier, le voici, c'est le fameux C. Donc, vous le savez, euh, avec le style UL, on doit euh, mettre en italique le nom des parties, mais pas le C. Okay? Donc, euh, quand ils ont codé le style, ils ne pouvaient pas demander au, dans le, à l'intérieur du même champ. Mettez en, mettez en italique les parties, mais pas le C. Vous allez mettre en italique tout le champ complet. Donc, euh, comment corriger ce, cette problématique-là? Donc, deux possibilités. Soit vous laissez ça comme ça, puis à la toute fin, vous allez corriger tous les C euh, ou les V, là, si vous avez des, des C en anglais, euh, de votre document Word à la main. Okay? Ou sinon, vous vous dites, bien, je vais ajouter une balise HTML ici, donc, en forçant l'italique dans un champ où il y a déjà l'italique, c'est un peu comme en mathématiques, là, ça s'annule. Donc, tout simplement en ajoutant une balise HTML. Donc, ici, je vais, ajouter, je vais ouvrir ma balise HTML pour l'italique. Puis, je vais la refermer. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça, tout simplement. Et euh, vous allez voir qu'on va générer une note de votre page, l'italique ne s'appliquera pas au C. Ensuite, euh, vous devez modifier des informations ici. Donc, si vous ne le savez pas par cœur quoi faire, je vous rappelle que vous avez le tableau LUL ici pour vous aider. Okay? Donc, nous sommes maintenant dans la jurisprudence. Alors, vous voyez, vous avez un. Un petit menu ici que vous pouvez utiliser là, quand vous avez ouvert le PDF. Donc je vais aller à la jurisprudence. Donc qu'est-ce qu'on me dit de faire pour une référence neutre? Donc on vous a mis, on vous a prescrit là, comment remplir les champs pour les différents types là, de, de références, donc dans un recueil et même les références dans les bases de données, les références maison. Donc on vous dit, bon, comme j'ai fait, de mettre les balises pour euh, désactiver l'italique. Ensuite, dans le champ « tribunal », d'inscrire la juridiction ou l'identifiant du tribunal. Dans le champ « date », l'année et première page, le numéro de séquence. Donc, c'est ce que nous allons aller apporter comme correction. Donc, « tribunal », on m'a dit de mettre mon identifiant ici, donc « QCCS ». Ensuite, « date de la décision », l'année. Je peux laisser le mois et le jour, euh, Zotero ne va pas les inclure dans la référence. Donc, ça peut être pratique de laisser cette information-là si jamais, à un moment donné, on se demande quelle était la date de mon jugement. Euh, maintenant, euh, ensuite, dans la première page, comme je vous ai dit, le numéro de séquence. Donc, c'était 21,58. et euh, voilà. Donc, c'est complété, OK? Euh, par contre, il y a l'URL ici, OK? Euh, si vous ne voulez pas que euh, l'URL apparaisse dans la note de bas de page, il faut la retirer parce que euh, les URL euh, vont apparaître sinon. Donc, à vous de voir. Euh, petit truc, euh, tout simplement, vous pouvez enlever votre URL et vous créez une note-fille. Moi, je vous conseille de conserver cette URL-là. Il pourrait vous être utile, surtout, euh, bon là, on est sur Canet, c'est facile à, à retrouver, mais admettons que ce serait une jurisprudence étrangère là, que vous avez, vous avez dû à retrouver. Comme ça, vous êtes sûr de, de, de pouvoir y accéder rapidement par la suite. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez, il n'apparaît plus et le consulter n'apparaîtra pas. Okay? Euh, vous savez que la 9 neuvième édition, il ne faut plus que les consulter apparaissent dans vos euh, références. Alors, voilà pour euh, notre premier ajout, aussi simple que ça. Maintenant, euh, si on veut euh, ajouter une, une décision une, une thèse, pardon, j'ai passé la thèse tout à l'heure. Euh, donc, pour une thèse, euh, il faut, on va aller, euh, au lieu de partir d'Atrium, étant donné que vous êtes habitués d'ajouter des, euh, maintenant, avec les webinaires que vous allez suivis, des, des, des documents à partir d'Atrium, on va le faire à partir euh, du du institutionnel de l'Université Montréal Papyrus. Donc, si nous allons dans Papyrus, donc je suis désolée, j'ai inversé... Euh, les deux premiers exercices. Donc, allons euh, maintenant euh, entrer la, le mémoire, donc entre l'art, l'invention et la nourriture. Donc, euh, je lance ma recherche dans mon dépôt institutionnel et voilà, j'ai trouvé ici euh, mon mémoire. Donc, tout simplement, j'ouvre ici la page et euh, je vais venir euh, ajouter dans Zotero voyez ici, « Mon mémoire s'est ajouté Par contre, Zotero ne reconnaît pas les mémoires, les thèses, alors il faut changer le type de document car ce n'est pas un article de revue, comme vous savez. Donc, euh, si vous n'êtes pas certain de quel type de document choisir, dans le tableau L'UEL, vous avez évidemment euh, dans la section euh, de la doctrine, euh, les indications. Donc, pour les thèses et les mémoires, euh, vous devez choisir le type de document thèse, donc on va venir changer ici pour thèse, c'est le dernier dans la liste. Le titre ça va, auteur ça va, il n'y a, a rien à changer. Maintenant type de document, il faut préciser que c'est un mémoire ici, donc mémoire de maîtrise. Université, Donc. Deuxième arrangement. Okay? Ici, normalement, on devrait mettre seulement l'information euh, concernant l'université. Par contre, selon le style UL, nous devons mettre aussi euh, la faculté. Donc, on va mettre l'information, faculté de droit, Université de Montréal, ici. Okay? Évidemment, si un jour j'utilise un style où il ne faut pas mettre l'information de la faculté, je ne sais pas si ça existe, mais admettons, bien, Évidemment, Zotero va quand même générer cette information-là lorsqu'il va générer le champ université, car l'information est entrée. Donc, il faudrait à ce moment-là aller enlever cette information-là à la main dans notre document Word après avoir brisé le lien avec Zotero. On va revenir là-dessus plus tard. Euh, le lieu, donc euh, Montréal. Voilà. OK. L'année... Euh, 2011. On peut laisser l'année comme ça complète ici aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Okay? Encore une fois, je dois décider si je veux ou non euh, que euh, mon adresse euh, apparaisse ou pas. Okay? Donc voilà pour euh, les différentes informations là, que vous devez euh, entrer dans pour une thèse ou un mémoire tout simplement. Donc ici, je vais enlever l'URL pour pas qu'il apparaisse. Encore une fois, je peux ici prendre le temps de renommer mon fichier à partir des métadonnées du parent pour que euh, mon pdf ait un titre là, qui, euh, qui fasse du sens au lieu de simplement un numéro. Donc voilà pour la thèse. Maintenant, si on retourne euh, à un ajout, euh, donc ça c'était deux ajouts automatisés. Euh, maintenant, si on va aux ajouts à la main, euh, par exemple une décision euh, qui est disponible dans un recueil, donc recueil de droit de la famille, euh, euh, je pourrais venir cliquer sur le « plus » ici et ajouter « affaire ». Donc, c'est une décision. Euh, si je ne suis pas certaine comment l'ajouter, encore une fois, je vous encourage à venir consulter euh, le tableau l'UL. Donc, on vous dit quoi faire pour une référence dans un recueil. Donc, nom de l'affaire, droit de la famille. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas d'histoire de balise HTML, étant donné que euh, tout va être en italique. Euh, ensuite, nous allons entrer l'information concernant la date de la décision, ici, donc l'année 2000. Ensuite, euh, dans le champ « Recueil », c'est là qu'on va inscrire notre abréviation de recueil « RDF ». Et euh, nous allons mettre ici notre première page, donc euh, la décision commence à la page 1. C'est une décision de la Cour d'appel, donc comme vous le savez, on doit le préciser lorsque nous avons affaire à un recueil non juridictionnel. Donc dans le champ tribunal ici, on va venir spécifier que c'est une décision de la Cour d'appel. Donc voilà, c'est fait, c'est pas plus compliqué que ça pour euh, entrer euh, des informations concernant là, une, euh, une décision publiée dans un recueil. Euh, petite indication, petite information supplémentaire ou conseil. Si jamais vous avez un recueil, vous avez affaire à faire un recueil qu'on peut repérer par le numéro de volume et de série. Donc ici, l'année va apparaître entre crochet. Donc ça va. Mais si vous avez, comme vous savez, un, un recueil repéré, qui qui repérable par le numéro de volume ou euh, numéro de série. Euh, vous devez mettre l'année en parenthèse, Donc, on ne pourra pas remplir l'information de la même façon. Alors, euh, ici, euh, on vous a mis euh, un exemple. Donc, il va falloir euh, tout simplement, là... Euh, ici, c'est un exemple simple pour un, un recueil qui n'a pas de, de, de numéro de tiré. Okay? Donc, euh, l'autre façon de faire pour vous assurer que les, qu les parenthèses, que vous n'ayez pas à les faire à la main à la fin, euh, ce serait d'inscrire votre information euh, dans le champ recueil. Donc, ici, au lieu de mettre juste le numéro de recueil, euh, vous pourriez mettre en parenthèse l'année, euh, suivi du numéro de volume, euh, de l'abréviation de, de, de, de euh, du recueil, par exemple DLR, et ensuite la série, par exemple quatrième série. Euh, encore une fois, euh, le le quantième le du quatrième est en euh, exposant. Euh, évidemment, le champ n'a pas été... On ne peut pas demander lorsqu'il y a un, expose, un quantième, mais un exposant. Donc, euh, tout serait, toute l'information ici sera en exposant si j'avais demandé ce que ce champ-là soit mis en exposant. Donc, ce que vous pourrez faire, je vais juste vous montrer un peu, c'est de tout simplement mettre le chiffre de la série. Admettons que c'est un, un volume avec une série. Ensuite, euh, vous ouvrez vos balises HTML. Comme ça puis vous mettez euh, le th si c'est en anglais là, par exemple ou le e là, euh, entre balises. donc ici euh, je lui demande de euh, oops, je lui demande de mettre euh, en exposant euh, mon th donc ça ça serait un autre truc une autre un autre type de balise html malheureusement ne, ce, ce truc ci ne fonctionne plus dans tout euh, dans tous les types de documents. Euh, par contre, ça fonctionne encore lorsqu'on est dans Affaires, dans le champ Recueil, là. Euh, je l'ai testé euh, plus tôt aujourd'hui et ça fonctionnait. Donc, euh, voilà. Un autre truc pour euh, remplir correctement les champs. Si on veut ajouter une loi, euh, donc on a vu tout à l'heure hein, que Cani, ça fonctionnait euh, automatiquement pour les décisions, mais malheureusement euh, ça ne fonctionne pas euh, pour... Euh, les lois. Donc, euh, il faut ajouter nos lois à la main. Donc, on clique sur le plus vert ici et vous avez euh, acte juridique. Donc, c'est le type de document que vous devez choisir pour une loi. Donc, très facile à remplir là, habituellement pour les lois, les, les champs. Euh, vous avez le nom de l'acte. Donc, par exemple, loi sur l'accès à l'information. Ensuite, euh, tout le reste de de l'information, je vous conseille de l'entrer dans le code. Okay? Tout simplement, ça, ça facilite les choses et ça ne cause pas problème avec le passage du LUL au McGill. Donc euh, voilà, 1985, et là on met même le chapitre. Okay? Dans le, le guide CSL, le guide d'utilisation, on conseille de mettre le chapitre dans section. Euh, honnêtement, vous pouvez le faire aussi, là, ça, ça ne change rien. C'est juste plus simple de, de l'écrire ici. Okay? Mais à vous de voir si vous voulez suivre ce truc-ci ou l'autre plutôt. Donc voilà, c'est fait pour une loi. C'est tout simple que ça. Okay? Euh, si jamais vous avez des, des règlements au fédéral, euh, vous allez inscrire le DORS, euh, la barre oblique, l'année, la page, GASCAN entre parenthèses, dans le champ numéro officiel de l'acte. Okay? Et au provincial, euh, pour le RLRQ, et ensuite votre numéro de chapitre et votre numéro de règlement. Ce sera euh, comme pour une loi dans le champ-Code. Donc ça, euh, cette information-là est disponible dans le tableau l'UL. Euh, Maintenant, euh, tant qu'à être dans les actes juridiques, euh, je veux juste euh, prendre le temps d'attirer votre attention sur le fait que euh, dans euh, le tableau l'UL, on vous a fait une section international. On n'a pas mis tous les types de documents. Euh, vous comprendrez que ce document-ci, on l'a fait un peu dans l'urgence avec le COVID, la COVID. plutôt. Donc, euh, on n'a pas tout mis, mais on en a mis quand même plusieurs. Donc, on vous a décrit comment faire là, pour même des décisions d'arbitrage international là, pour pallier un peu fait euh, que ce n'est pas tout le monde qui ont un luel à la maison. Donc, pour les traités internationaux, vous devez choisir aussi acte juridique okay? euh, comme type de document. Dans le, nom, le champ nom de l'acte, vous entrez le type du traité. Euh, dans le champ promulguez-le, la date de la signature, et euh, c'est dans le champ section que vous allez mettre le reste des informations, okay? euh, le numéro d'enregistrement étant facultatif. Donc, euh, je vous invite à, pour ceux qui font euh, du droit international là, à euh, parcourir cette section-ci, ça pourrait vraiment euh, vous être utile. Alors, euh, maintenant, euh, on va ajouter un article de revue. Donc, pour l'article de revue, euh, étant donné que bon, vous êtes probablement habitué déjà d'ajouter des articles de revue, euh, je ne vais pas le faire au complet, j'ai déjà débuté ma ici, on va juste la compléter. Donc, euh, voilà. J'ai ajouté l'art de juger en droit québécois dans ma collection Webinaires Zotero droit. Alors, euh, je voulais ajouter certaines informations pour attirer votre attention sur certains points. Donc, évidemment, c'est facile, le titre. Euh, bon, la publication aussi, les cahiers de droit. Euh, le volume 57. N'oubliez pas d'inscrire le numéro de fascicule lorsqu'il est disponible n'est-ce pas? Donc, c'est important, ça facilite le repérage pour le lecteur. Ensuite, la page, n'oubliez pas, avec style UL, on ne met pas euh, la première et dernière page de l'article. On met seulement la première page. Donc, faites attention à ça. Très souvent, quand vous importez euh, des références euh, de façon automatique, ils vont mettre les deux informations. Donc, vous, vous devriez, euh, lorsque les deux informations sont là, vous devez les effacer et conserver seulement la première page. Okay? Euh, aussi, vous devez mettre l'abréviation de la revue, vous le savez, avec euh, le Luel et même le McGill, c'est préférable de mettre les abréviations. Donc, si jamais l'information n'a pas suivi, n'a pas été ajoutée, vous devez l'inscrire ici dans le champ « abréviation euh, de la revue ». Donc, voilà. Maintenant, quand vous ajoutez manuellement un article de revue, euh, là, je vais vous montrer comment faire, mais malheureusement, je ne peux plus faire la démonstration jusqu'au bout parce que je l'ai faite une fois, et puis là... Euh, je pense qu'il a enregistré le fait que je l'étais déjà téléchargé, donc euh, l'option n'apparaît plus. Mais normalement, vous pouvez faire un clic droit ici puis vous allez trouver dans la liste ici euh, « Trouver un PDF ». Donc, cliquez sur ça et s'il y a un PDF disponible euh, quelque part là, sur le web en accès libre, il va l'ajouter. Donc, dans ce cas-ci, euh, lorsque j'avais le... trouvé un PDF, là, lorsque je l'ai fait la première fois, il a trouvé un PDF sur le site d'Érudit et le PDF s'est ajouté automatiquement en dessous de ma référence. Donc, euh, prenez le temps de le faire. C'est un clic. Si euh, il trouve un, un PDF, ça, ça fonctionne à travers Unpaywall. Là. Donc, si jamais Unpaywall trouve un PDF quelque part, tant mieux, vous n'avez pas à le, à le chercher. Sinon, bien, vous allez devoir là, le, le télécharger ou le retrouver ailleurs si vous désirez ajouter le PDF. Okay. Euh, maintenant, dernière information avant de passer à la séance de questions. Donc, euh, ici, j'avais aussi ajouté une étude. Donc, euh, une étude, donc un chapitre de livre. Alors, euh, j'ai déjà rempli toute l'information. Donc, euh, on ne va pas parler des champs ici, euh, mais plutôt un petit truc okay, de gestion. Euh, donc, euh, Déjà, vous voyez, ce, pour ce document-là, j'ai un premier marqueur, là, le petit marqueur bleu ici, « nettoyé. Donc, n'oubliez pas le truc que vous avez entendu dans les webinaires. Euh, lorsque vous avez euh, complété la révision de, des informations bibliographiques, pensez à, à, à mettre, euh, à ajouter votre marqueur « nettoyé pour que vous sachiez que cette référence-là, elle est parfaite, je n'ai plus... Euh, à la retoucher, je n'ai plus à la corriger. Okay? Je peux la citer euh, allègrement dans toutes mes dissertations si je le veux. Okay? Donc voilà. Maintenant, euh, pour certains types de documents, vous allez le savoir à la longue, vous allez avoir des, des modifications à apporter à la main à la fin. Comme je vous ai dit, euh, les styles sont complexes, donc tout n'a pas pu être codé. Euh, et dans le cas des chapitres de lait, des études dans les ouvrages collectifs, il euh, y a un problème au niveau de la bibliographie. Donc, euh, vous savez, dans la bibliographie, euh, vous ne voulez pas que euh, le prénom du directeur apparaisse au complet, seulement l'initial. Malheureusement, euh, ce n'était pas possible de le coder ainsi. Euh, donc, euh, vous, avez, vous devez faire la modification à la main à la fin, okay? une fois que vous avez coupé le lien avec Zotero. Donc, pour, toutes les, les, les, pour tous les documents où vous savez d'avance que vous allez avoir une correction à apporter, euh, pourquoi ne pas l'indiquer immédiatement dans votre bibliothèque? Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oublierez pas, quand vous allez peut-être être stressé là, à la fin au moment des corrections. Donc, j'ai déjà préparé la note. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous ajouter une note. Donc, une note « Fille ». Donc, « Corriger ». Vous pouvez donner un titre « Différents, mais assurez-vous de donner toujours le même titre à ce type de note-là. Et vous mettez tout de suite quelle correction vous devrez apporter à la fin. Donc ici, si mettre l'initiale au prénom du directeur dans la bibliographie. C'est ce que je vais devoir faire. Okay? Et ensuite, je vous conseille de vous mettre un marqueur. Donc comme ça, à la fin, vous allez pouvoir cliquer sur votre marqueur corrigé, par exemple, et avoir la liste de tous les documents pour lesquels vous devez apporter une correction. Et vous allez déjà avoir la correction que vous devez euh, apporter, euh, annoter ici. Donc, vous n'aurez pas à vous demander « Ah, c'est quoi déjà je devais, que je devais apporter comme correction? Okay? » Donc, voilà un petit truc supplémentaire. Donc, euh, nous allons maintenant euh, passer euh, à la séance de questions. Oui, alors il y a trois questions pour le moment euh, dans... Oui? Dans le chat, la première question, euh, c'est une question concernant le champ « Consultez-le ». Euh, vu qu'on est passé à la 9 neuvième édition maintenant et qu'il n'y a plus besoin de le mettre, est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher Zotero de générer le « Consultez-le » pour une page web citée avec le LUL? Non, il s'ajoute automatiquement. Puis de toute façon, moi je ne vous conseillerais pas, euh, parce que si jamais vous changez de style, c'est probablement que vous allez devoir utiliser le « Consultez-le ». Par exemple, avec le mobile, il faut encore utiliser le « Consultez-le ». C'est vraiment une particularité du luel. Euh, donc, euh, je vous conseille plutôt d'enlever le, le consulter là et de le mettre dans une note. Un peu comme on a fait pour euh, pour euh, euh, la... Je ne sais plus quel exemple. Là, euh, bon, je, je l'ai fait pour plusieurs. Là, pour la loi, par exemple. Euh, en fait, c'était la, la décision aussi Uber Canada. Donc, j'ai retiré l'URL. En retirant l'URL, le consulter là n'apparaîtra pas dans la euh, dans la note de bas page. Et si jamais je veux que l'URL apparaisse, euh, je pourrais tout simplement décider de me créer une note avec le consulter-le, l'enlever et euh, me créer une note ici. Okay? Donc, ça peut être intéressant de conserver quelque part cette donnée-là. Euh, au cas où un jour on, on ne retrouve plus un site web, par exemple, on va pouvoir les vérifier c'est quand la dernière fois que je l'ai consulté. Donc, je vous encouragerais plutôt à mettre l'information dans une note pour éviter qu'elle apparaisse dans la note de votre page, plutôt que tout simplement de l'effacer. Um, donc, il y a une deuxième question qui concerne le champ abréviation. Mm -hmm. um, si je comprends bien, la personne met euh, l'abréviation C.2D. pour cahier de droit dans le champ abréviation, mm -hmm. um, mais Zotero indique euh, une autre abréviation C.A.H. point droit dans son document Word. Oui. Euh, donc, j'avais l'intention d'aborder la question dans la prochaine partie. Donc, euh, il faut, puis je, je vais le montrer tout à l'heure, mais euh, il faut tout simplement décocher « abréviation dans Zotero Medline dans euh, nos préférences euh, pour éviter que euh, Zotero euh, utilise les, les abréviations de Medline euh, qui ne sont pas nos abréviations. C'est pour ça que parfois, les abréviations ne, ne sont pas les mêmes que nous. Donc, il faut vérifier euh, pour vous assurer que c'est la bonne abréviation que vous utilisez. La troisième question, ça concerne euh, un, un, un document qui aurait un numéro de DOI. Donc, euh, on nous demande de montrer euh, comment ajouter une référence avec la baguette magique si on a seulement le numéro d'OI. OK. Donc, euh, là, je n'ai pas un un document avec un DOI sous la main, donc je vais juste le, le simuler, je ne pourrais pas le faire au complet, mais vous allez tout simplement dans la baguette magique ici et vous voyez, dans la baguette ici, vous pouvez entrer soit un ISBN, donc le numéro euh, euh, qui se retrouve là euh, dans la page euh, couverture d'un livre, donc chaque livre a un ISBN, vous pourriez entrer le numéro ici. Euh, ou un numéro d'œil. Donc, si votre article a un d'œil, vous l'entrez tout simplement la série de chiffres ici et, euh, et pardon euh, Zotero va repérer l'article et l'ajouter euh, dans votre bibliothèque. Voilà. OK. Euh, autre question. Euh, y a-t-il un endroit où on peut avoir la liste des modifications qui seront requises une fois le document finalisé si on a rempli les champs de Zotero, comme demandé? Euh, non, on n'a jamais préparé de liste complète. Euh, je dirais que c'est surtout pour les chapitres de livres, pour la bibliographie du moins, euh, qu'il faut faire attention avec les prénoms. Après ça, euh, ça dépend toujours là, des types de documents que, que vous citez. Donc, euh, je n'ai pas une liste exacte, non. Peut-être... C'est pour ça que souvent, on vous conseille quand même, quand vous commencez, quand vous débutez avec Zotero, euh, de ne pas attendre à la fin pour générer vos notes de votre de page. À chaque fois, vous, vous, vous ajoutez un type de document que vous n'avez jamais ajouté avant. Peut-être euh, faire euh, une simulation de notes de bas de page juste pour vous assurer que, que tout, tout fonctionne correctement. Là. Euh, donc, voilà. Euh, autre question. Est-ce qu'on peut tout simplement écrire... Euh points pour euh, Toshiko, j'imagine c'est le nom, dans le champ prénom au lieu de faire la correction à la fin? Euh, non, parce que dans les notes de de page, vous voulez le prénom du directeur. Euh, donc, il faut toujours faire attention à ça. Euh, Zotero utilise les mêmes informations pour les notes de de page que pour euh, la bibliographie. Donc, des fois, justement, ça peut être contradictoire, le, le, le besoin de, pour la note de votre page de la biographie. Donc, vous devez... Il euh, y a une décision à prendre. Si vous mettez un T, ben, vous, vous allez devoir corriger toutes vos notes de votre page. Et non. Alors, je pense que c'est plus rapide de corriger la bibliographie puisque souvent, euh, au fond, votre étude va être citée juste une fois. À la limite, si vous avez cité l'ouvrage collectif, vous allez aussi peut-être devoir faire la modification, mais en principe, non, étant donné que... Euh, là, à ce moment-là, la référence va apparaître correctement pour l'ouvrage collectif. Donc, moi, je vous conseille de, euh... de plutôt prioriser les notes de votre page euh, au lieu de la bibliographie. Ok. Prochaine question. « Est-ce utile de garder les snapshots? Comment empêcher leurs ajouts? » Ce n'est pas nécessairement utile de les conserver. Euh, vous pouvez euh, demander à ce qu'il ne soit pas euh, conservé là, dans vos préférences de euh, terreau. Donc, euh, vous avez ça euh... ici. Donc, dans vos préférences de terreau, onglet général, vous pouvez décocher pour les captures d'écran, si vous ne voulez pas qu'il euh, qu qu prennent de la place dans votre bibliothèque. Um prochaine question, euh, la question qui tue. La, le tableau Luel, style Luel, a l'air vraiment utile. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour le style McGill? Non, <rire> pour l'instant. Euh, en fait, euh, notre décision de créer le, ce tableau-là euh, à la fin mars, début avril, c'était à cause de la situation du COVID. On savait très bien que ce n'était pas tous les étudiants qui avaient acheté euh, le Luel, surtout au cycle supérieur. Donc, euh, on s'est dit, et ce, ce, ce guide-là n'était pas du tout disponible en ligne. Euh, donc, nous avons décidé de créer ce, ce document-là. Maintenant, euh, à ce moment-là, le McGill était disponible via Westla. Euh, donc, euh, Westla avait gracieusement donné accès à tout le monde au guide McGill euh, dans la base de données. L'offre euh, s'est terminée. Je ne sais pas si elle va être conduite. Donc, c'est sûr que là, maintenant, euh, peut-être qu'il y a un besoin pour créer ce type de tableau-là pour le McGill, mais euh, ce sera à voir. Je, peux pas, euh, je ne peux pas vous faire une promesse aujourd'hui. Donc, euh, ce sera une surprise si nous le faisons. Euh, une autre question, mais celle-là, je, je, je vais la conserver pour la partie 2. C'était plus... Euh couper le lien avec Zotero, puis comment faire les renvois. Et Ça ça va être discuté dans la partie 2. Euh, ensuite... Ah oui, non, ok. Euh, J'ai une deuxième fois la même question, mais c'était, je ne l'ai pas mentionné parce qu'on va voir ça dans la partie 2, couper le lien avec Zotero et programmer les, les renvois, oh. les, les idées, les précités. Euh, Alors, autre question. Si j'ai déjà rédigé une partie d'un travail sans Zotero et que je veux l'utiliser maintenant, est-ce que je dois reprendre toutes les anciennes notes de bas de page, ou est-ce qu'il y a une technique qui peut m'être conseillée? Il faut reprendre les notes de bas de page. D'abord, vous allez devoir inclure dans votre bibliothèque Zotero tous les documents que vous avez cités dans votre, dans votre thèse ou mémoire. Et une fois que tous les documents sont entrés, euh, vous allez euh, devoir recréer les notes de votre page, une à une. Il euh, n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on nous remercie pour la création du tableau. <rire> <rire> C'est bon. Voilà. Donc, merci. Alors, je vais arrêter ce premier enregistrement, euh, puis nous allons passer à la partie 2.